Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière matinée de qualification. Avant de commencer, les demi-finales ce soir avec premièrement le bloc masculin et ensuite la difficulté féminine. Petite parenthèse pour vous dire que le, les demi-finales de ce soir comme les finales ce week-end seront rediffusées en streaming live sur internet euh, avec commentaires en français et en anglais. Ça commence à 19h ce soir, ne le manquez pas. Mais revenons à l'épreuve de ce matin, les meilleurs grimpeurs de vitesse se retrouvent sur la voie du record pour essayer d'aller chercher une des places qualificatives pour les finales de ce week-end. Les qualifications de la vitesse viennent de se terminer, tu as suivi ça de A à Z. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as vu ce matin ben, On a vu un peu des, des chamboulements euh, à la fois euh, chez les garçons et chez les filles. Euh, chez les filles, Anna Tsiganova qui fait la première avec un, un gros temps, c'est de 88. Euh, je pense que ça doit être pas loin de son record personnel. Euh, ensuite, Anoub Jobert finit deuxième et euh, Julia Caplina troisième. Alors c'est sûr, c'est les trois premières du classement général à la Coupe du Monde, donc euh, pas trop de surprises là-dessus. Euh, par contre, euh, derrière, euh, trois Polonaises qui font 4e, 5e et 6e, euh, ça va être euh, super dense, euh, mais, euh, mais bon, ça va être jouable pour, pour tout le monde, à la fois pour nos Françaises, qui sont aussi euh, en embuscade derrière, avec la 7e et 8e place, nous qui est 3e, donc euh, c'est plutôt bien, et, euh, et puis c'est assez dense en termes de, terme de temps aussi. Concernant les garçons, euh, euh, Reza a lu pour Chena Zandifar, euh, l'Iranien qui finit premier avec euh, un gros temps en dessous des 6 secondes, euh, pour la suite, les temps n'étaient pas exceptionnels sur, sur cette compétition, euh, contrairement aux, aux précédentes. Euh, pas mal de temps entre 6.0 euh, et 6.30, il y a beaucoup de monde. Alors c'est sûr que c'est dense, mais par contre, ce n'est pas des temps qui sont vraiment euh, très, très très très très bons. Euh, mais euh, on voit Marcin Zianski qui, qui fait 9 e ou 10 e 9ème je crois, euh, en 6'35 donc euh, c'est quelqu'un qui est capable d'aller sous les 6 secondes. Euh, Bassam Wem, le français euh, de la même manière qui fait, euh, qui fait un peu plus de, de 6 secondes, 6'10 etc. Euh, qui est capable d'aller plus vite que ça, maintenant, euh, maintenant il y a de l'enjeu sur cette compétition et, et du coup ça les bride un peu tous, euh, par contre toutes les têtes de série euh, sont là chez les garçons euh, comme chez les filles donc, euh, donc voilà ça va faire une belle compétition sur les patinaires. finales